voilà une vidéo bonus yolo voilà, <rire> voilà. je suis même pas sûr qu'elle sera postée ou alors on nous répertorié pour, pour, pour le petit curieux qui vont avec les voilà c'est ça pour vous que celui qu'on va troller il va pas nous il va pas me dessus ah pas... <rire> <rire> oh <t> ah <rire> L HP, HP c'est la meilleure marque de PC. <rire> non, non, non. Il sait, il connaît un peu en informatique quand hein, même, il est pas si fou. Euh, attends, re regarde furtivement ce que je vais marquer parce que ça va être très rapide, ok Ok. Ok <rire> Oui. <rire> non, non, non, non, non. <rire> oh, non, oh t'es méchant. <rire> C'est comme ouais, ça. il a vu! L'axe. L'axe aura nos. Ok, bisous. <rire> <rire> oh, oh, oh. Oh, c'est? méchant Oh, C'est méchant! Ah, c'est méchant! Bah oui, mais bon, à partir du moment où on comprend pas, je veux dire. À partir du moment où un mec dit des mots dans une autre langue pour se rendre intéressant, c'est officiellement un kikoulol! <'étonne> arrêtez les... j'ai c'est méchant. Je fais pas ça pour être intéressant... Ah euh... oh non mes yeux Non moi moi moi moi moi non merde mes yeux Ils ont mal... hop oh, ah bah il faut. faux hein Bon, au lieu de bien rigoler dans notre en fait, conversation, essayez de me faire rager, c'est raté. C'est raté. Je vous laisse 5 minutes pour continuer vos enfantillages. <rire> <rire> Moi je dis, à partir du moment où un mec cite des expressions cite <rire> des expressions des autres pour se rendre intéressant, c'est un kiko. Bipi hein Toi t'y connais... Toi... Toi t'y connaître beaucoup pour monter PC <rire> <rire> <rire> trollé. Attends, attends, je vais troller moi aussi Je te signale que je ne maîtrise pas complètement la langue française Je l'avoue Mais de quoi oh, On s'en fout euh, Je l'avoue mais de l'affaire gros riche qui jour Apprend à monter un ordinateur C'est qui a une très très bonne moyenne je te signale, je te signale que je m'en bats les couilles <rire> <rire> euh... oh Au revoir Lilian, on se retrouvera hein. <rire> J'ai très très peur dis donc, tu n'as pas très très peur Mathias <rire> <rire> C'était méchant, ah oh, il est parti, est... il a là <rire> Ce troll <rire> oh là là là. Il m'a envoyé un lien, je vais t'envoyer. Je vais te l'envoyer le lien, je sais pas, c'est Tu vois, ma bite. <rire> allez, voit le lien. Oh, tu, tu devrais, vous devriez rire. Je pense que vous allez rigoler. Muriel Kahn, <rire> c'est quoi ça? Ça rigole. Plus. Moi, je dis, ça ne rigole plus. Bah oui, bah oui, bah c'est de la diffamation Alors cherche-moi un moment Où il y a eu de la diffamation, de l'injure et du dénigrement hein, Parce que là je veux savoir Je veux, je veux savoir À partir du moment où tu dis Tu sais pas, tu... après à écrire français C'est pas de l'insulte, je hein, suis désolé L'allégation la doit être publique Ah c'est une conversation privée Ah c'est bien dommage, hein, c'est très dommage La direction doit être de mauvaise foi. Ah on, est, on, a très mou... on a été très de mauvaise foi. Regarde ce qu'il m'envoie Regarde ce qu'il m'envoie <rire> tu à envoyé, Je suis sûr qu'on va rien avoir. Déjà on est mineur et de deux. Dis-lui bisous. <rire> Attends, je vais t'envoyer ce message. Il a répondu. Il a ai répondu. Aide. <rire> Alors, euh, coucou. En fait, pour, pour t'annoncer, c'est que. <rire> c'est quand t'as trollé un mort et que c'est une vidéo complètement aide, fake. Aide. <rire> On est désolé. quand t'as trollé. C'était super marrant. On est désolé. <rire> J'espère que tu nous en veux pas. On est désolé. <rire>